Quel est Marie a recopié l'exercice de mathématiques à faire pour demain. Voilà, ici c'est Martine dessiné par ses noms. En voici l'énoncé. ABCD, quadrilatère tel que AB 3 cm, BC 5 cm, AC. Mmh. C'est diagonal. C'est un coquille, désolé Marie, quand je trace ça au-dessus de toi, mais tenez comme dessin. AC, ah, 7 cm. 7. CD, 3. Et BD, mmh, mmh, c'est un peu rouge, BD, c'est un peu cool, hein? BD, 1. Mmh, mmh. Après plusieurs essais sans succès, Marie réalise qu'une des longueurs est fausse. Ah, d'accord. Laquelle modifie la pour qu'il soit possible de placer les quatre points. Alors, s'il commence d'abord par le premier, le premier triangle, ce que je ferai en premier, A, B, C, 3, 7, 5. Parce qu'on commence par le triangle, bien sûr. 5, 3, 7, 5. 3, 7, 5. Là, c'est facile. 3, 7, 5. Chaque côté est inférieur à la somme des deux autres. Qu'on pouvait vérifier. Je fais bien sûr l'esquisse Pour avoir le triangle ABC. ABC, avec les côtés. 3, 5 et 7. Ça, ça marche, bien sûr, si on fait exactement. Par contre, là, vous voyez, 3, 1 et 5. 3, 1 et 5, il y a un problème. Parce que chaque côté doit être inférieur à la somme des deux autres. 3 est inférieur à 1 plus 5. Là, ça va. 5 est inférieur à 3 plus 1. Ah non, ça, ça ne va pas. Voilà, donc c'est ce 1 qui nous dérange. Ce 1, il faut l'augmenter. L'augmenter, combien vous remplacez afin que cette inégalité soit vraie 5, inférieur à 3 plus... Minimum, c'est combien ben, Minimum, c'est 2. Oui, mais alors, le terme est aplati. Donc, il faut que BD soit plus grand que 2. Voilà. Donc, la mesure BD ne doit pas être égal à 1, BD doit dépasser 2. Oui, dépasser 2, mais jusqu'où Jusqu'où ah ben, Je signale que BD, comme chaque côté, doit être inférieur à la somme des deux autres, c'est-à-dire 3 plus 5, 8. Conclusion, BD peut prendre n'importe quelle valeur, plus petite que 2, et plus petite que 8. Et on, comme ça, on va triangle, construire le triangle, je le fais en croquis, regardez, regardez, DBC, DC, 3 cm, et DB, cette valeur comprise entre 2 et 8. Et comme ça, Marie pourra construire exactement ce quadrilatère. Elle ne va plus être à l'étroit entre ses côtés.